Bonjour les amis, je suis ici à Puerto de la Cruz. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question est-ce que trader à l'intuition est une bonne méthode Il m'arrive de rencontrer des, des personnes avec qui je discute et lorsqu'on parle bourse, trading, ils me disent « Ah oui, moi aussi euh, j'ai fait de la bourse dans le temps, euh, j'ai tradé. Euh, » Et lorsque je leur demande s'ils avaient des bons résultats, ils me disent « Oui, oui. Euh, et pourquoi avez-vous arrêté ?» Je leur demande « Oh, je n'avais plus le temps. » Ensuite, je leur demande « Quelle était votre méthode ?» Et ils me répondent « Ah, je tradais à l'intuition. <rire> » Alors, il est certain que... Euh, s'ils ont arrêté ce n'est pas parce qu'ils n'avaient plus de temps, c'est tout simplement qu'ils ont dû prendre une solide gamelle et qu'ils ont perdu donc beaucoup d'argent en tradant à l'intuition. Faire du trading à l'intuition ça ne fonctionne pas, vous pouvez en être certain. Oui si vous avez 10 ou 20 ans d'expérience en trading vous aurez une forme d'intuition, c'est-à-dire que vous allez reconnaître des configurations de marché, et si vous utilisez des indicateurs, vous verrez des configurations d'indicateurs par rapport donc au marché qui vous disent qu'il y a une grosse probabilité que vous allez pouvoir trader dans un sens ou dans l'autre mais si vous débutez, évitez, évitez à tout prix de trader à l'intuition parce que ça ne fonctionnera pas, vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre en plus votre temps. Donc, L'intuition ce n'est pas possible en trading, vous vous rendez bien compte que le trading est un domaine dans lequel on peut gagner énormément d'argent mais euh, le hasard euh, n'a pas sa place et euh, l'improvisation non plus donc l'intuition en trading ça ne fonctionne absolument pas. Rendez-vous compte que c'est un domaine euh, où on peut gagner des dizaines, des centaines voire des millions d'euros donc ça demande quand même une formation sérieuse et euh, vous ne pouvez pas mettre le hasard ou l'intuition euh, là-dedans, seulement l'expérience. Il faut quand même un minimum de formation pour arriver à des bons résultats en trading. Si vous ne suivez pas de formation, je peux vous garantir, moi ça fait plus de 10 ans que je fais du trading, que vous n'arriverez pas de manière constante à avoir de bons résultats. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut euh, suivre euh, les conseils de ceux qui vous disent qu'il faut au moins étudier pendant un an, qui vous vendent des formations à 10 ou 15 000 euros simplement pour vous faire payer cher, ils vous disent qu'il faut des mois, des mois euh, pour apprendre, non. Une bonne méthode de trading ça peut s'apprendre en une ou deux semaines mais après c'est bien sûr l'expérience, il vous faudra quelques mois, six mois ou un an pour arriver à avoir vraiment des des résultats constants, conséquents, de manière à pouvoir vraiment gagner euh, beaucoup d'argent. Mais l'intuition n'a rien à voir. L'intuition viendra par la suite d'ici 5 ans, 10 ans peut-être. Là, vous pourrez parler d'une forme d'intuition en trading, mais c'est plus basé sur votre expérience. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous disent euh, qu'ils tradent à l'intuition. Ça ne fonctionne pas. J'en ai eu un hein, qui m'a appelé, qui m'ont dit qu'ils trader à l'intuition mais après euh, je n'ai plus de nouvelles d'eux en général, euh, je ne sais pas pourquoi ils disent ça pour se rendre intéressant. En tout cas c'est évident qu'on ne peut pas se permettre de trader à l'intuition quand on veut euh, trader sérieusement euh, à moins que vous ayez de l'argent à perdre mais en général ce sont des gens qui n'ont qui pas le courage de suivre une formation, d'apprendre réellement une méthode de trading efficace et qui se disent tiens, euh, euh, « c'est à la mode, le trading, je vais me mettre euh, à la bourse, je vais gagner de l'argent comme ça », je peux vous assurer que ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste, l'intuition n'est pas quelque chose euh, d'efficace et de performant en trading. J'espère euh, vous avoir euh, convaincu de cela. Euh, si vous cherchez une méthode de trading, moi je vous conseille plutôt de trader à court terme. Vous savez que euh, je me suis spécialisé dans le scalping parce que depuis 10 ans, que je fais du trading, que j'ai acheté pas mal de formations. Je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas. Je sais les bêtises que certains vous racontent pour vous vendre des formations à 12, 10 ou 15 000 euros. Mais euh, j'ai fait le tri là-dedans et je peux vous assurer que ce n'est pas la peine de dépenser des sommes pareilles pour arriver à, à avoir une bonne formation. Donc il faut avoir des résultats rapides en trading. Et à ce moment-là, je vous conseille de suivre des formations au scalping, que ce soit la mienne ou une autre, mais commencez par le scalping, après vous verrez si vous voulez vous diversifier et trader un petit peu à plus long terme, mais si vous vous basez sur le scalping, une bonne méthode de scalping doit vous donner des résultats de l'ordre de 80 à 100 de trades gagnants euh, tous les jours. Donc si vous arrivez à, avoir, à trouver une bonne méthode comme ça, c'est que vous pourrez continuer et peut-être par la suite avoir euh, une intuition euh, pour prendre des trades mais essayez d'abord à court terme de suivre une formation bien précise qui vous donne des points d'entrée précis et qui vous donne des résultats vous le verrez directement hein. si vous avez une bonne méthode de trading il ne faudra pas avoir euh, attendre des mois si vous avez une bonne méthode pour avoir des résultats ça c'est des bêtises euh, ceux qui vous racontent ça donc Essayez de trouver une méthode de scalping efficace, donc du trading à court terme, ça vous permettra de faire beaucoup de trades tous les jours et d'acquérir une expérience vraiment efficace. Si vous cherchez une méthode de trading efficace, je peux vous conseiller la mienne que, que j'expérimente depuis, depuis des années et que pas mal de mes étudiants euh, utilisent également. Donc euh, j'ai une expérience à la fois la mienne et celle de mes étudiants qui ont des bons, des bons résultats. Donc si vous voulez accéder à cette formation. Vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la, de la formation. Vous pouvez également vous inscrire à ma formation gratuite qui commencera déjà à vous donner des bonnes bases pour trader. Et Après, vous verrez si vous voulez aller plus loin et avoir une formation qui vous permettra d'avoir des résultats réellement conséquents, rapidement, avec une garantie de résultats, mais pas basée sur l'intuition, basée vraiment sur une méthode efficace. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la afin de, que vos amis sachent que l'intuition ça ne fonctionne pas en trading. Et si vous souhaitez me retrouver dans une de mes prochaines vidéos ce sera avec plaisir, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.